J'ai tué mon mari par erreur, ou plutôt pour plaisanter. Je l'ai visé avec un revolver que je ne croyais pas charger. Et j'ai appuyé sur la gâchette en annonçant « et maintenant je vais te tuer Poum ». Poum La femme de chambre qui servait à table a souri en voyant mon geste. Mais mon mari, lui, a éclaté de rire. Oui parce qu'il paraît que, lorsque quelqu'un est touché au cœur, le premier effet qu'il éprouve est l'envie de rire. Mon mari a ri, puis il a glissé de sa chaise tout doucement, comme s'il se désarticulait. Naturellement, j'ai arrêté. On a fouillé notre vie et on a constaté que mon mari et moi, nous nous aimions d'une façon presque exagérée. J'ai été relâché avec un non-lieu. On a reconnu ma complète innocence. Oh.